Je me trouve chez Rémi Crucière pour parler de son film Protocole à propos du Bitcoin, de la blockchain, des crypto-monnaies. Salut Rémi. Bonjour monsieur De Geek, merci d'être venu <rire> chez moi. Avec plaisir, avec plaisir de m'avoir invité et de me faire profiter de, des petites connaissances pour tourner les interviews avec nos magnifiques cadreurs du jour. Voilà, on a fait le, le petit éclairage et puis les trois caméras avec les trois plans. On est là pour parler de ton film. Protocole. D'abord, nous, on s'est rencontrés il y a un an et demi, quelque chose comme ça. C'est ça. Oui, bah, je venais juste de commencer, d'ailleurs. C'était tout au début. Décembre 2017, lors euh, de l'envolée, euh, la première en tout cas, envolée de la crypto-monnaie. Pendant le... C'était le bon temps. C'était le bon temps. Alors, ça, le, le printemps revient. Hein <rire> <rire> crypto is coming, en tout cas. On va, on va revenir là-dessus. Ce film-là, donc du coup... Là, il a été terminé il n'y a pas très longtemps finalement, donc il t'a pris un sacré bout de temps à faire. Alors, c'est pas vraiment... c'est ta profession, c'est ton hobby, c'est le, le tournage de vidéo. Comment t'en es arrivé là bah, Ça fait un moment que je fais euh, de, de l'audiovisuel, moi j'ai eu, euh, fait un master d'audiovisuel il y a un petit moment de ça déjà. Euh, mon métier, c'est de travailler dans une boîte de, qui fait de la formation en vidéo. C'est moi qui gère leur département vidéo, c'est beaucoup de boulot. Donc du coup, pour faire ce documentaire, bah, je l'ai fait un petit peu sans mon temps, de, mon temps libre, c'est-à-dire les soirs et week-ends. Et effectivement, ça m'a pris très longtemps, donc puisque j'ai terminé en février 2019 et j'ai commencé bah, à peu près quand on s'est connu, Ça faisait un mois que j'avais commencé, en novembre 2017. D'accord euh, donc ça m'a pris beaucoup de temps, oui. Euh... Sacré boulot. Pour toi, c'était la première fois que tu réalisais quelque chose de 70 minutes, je crois. Fait le 70 film. minutes, tout... enfin 69, exactement. <rire> et euh, bah, enfin, voilà. et euh, oui, c'était la première fois que je faisais un truc aussi long. Ouais. J'avais fait des courts-métrages, j'avais fait quelques petits, euh, bah, beaucoup d'interviews et beaucoup de trucs comme ça avec mon boulot, évidemment. Mais euh, un truc aussi long, non, c'était la première fois. Ouais. On en est à la quatrième diffusion en vrai dans les salles. Il y en a eu quatre, et ce sera la quatre. cinquième. Donc la cinquième, le pro, la prochaine fois, c'est le. C'est le lundi 3, euh, le lundi 3 juin euh, à 20h au studio Galande euh, à Saint-Michel, euh, 42 rue Galande. Et, venez nombreux. Euh, voilà, Et puis il y en a déjà eu quatre autres avant. Il y a eu euh, au Bar Commun dans le oui, 18e, il y a eu euh, la toute première exactement. Il euh, y a eu euh, l'association Ethereum qui m'a invité à diffuser euh, le doc là-bas, c'était très sympa. Euh, le... À la Sorbonne, une table ronde organisée par, euh, par Laurent Salard. Et la dernière fois, c'était au euh, Saint-André-des-Arts. une projection. Ouais, exactement, oui. on s'est vu là-bas. C'était une projection organisée par le Cercle du coin. D'accord. Et donc pour retrouver les prochaines dates de la 6e, la 7e, la 8e... Huitième... Alors là, il faut aller voir sur la page Facebook... Qui, euh, bah, où je, je poste dès qu'il qu y a des petites news, je, je, je poste là-dessus. Là, là Et évidemment, quand il y a des projections, bah, je, les, je fais un petit poste pour prévenir tout le monde. Je te propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce du film Allez, on y va. C'est parti. La première des qualités qu'il faut avoir pour s'intéresser au Bitcoin, c'est de ne pas être rigide sur ce qu'on a appris quand on était petit ou dans les premières années d'expérience professionnelle. Si on en reste à l'idée qu'une monnaie s'est émise par la banque centrale, ben on n'attendra jamais le chapitre 2. La raison pour laquelle on a créé Bitcoin comme il a été créé, c'est pour être résistant à la censure et pour que personne ne puisse empêcher une personne d'envoyer une pièce à une autre personne. Les crypto-anarchistes, c'est des gens qui ont des convictions fortes face à l'horizontalité qui vont croire en la vie privée et qui considèrent que c'est une, une, une des vertus très importantes pour que la société humaine se passe bien. Et donc ils vont développer des outils permettant de protéger d'une certaine manière la vie des gens. Ce qui est au départ une contestation monétaire devient une réflexion beaucoup plus générale sur la société d'avenir et l'évolution du capitalisme vers une autre forme. Je veux avoir le contrôle de ce que je fais, de ce que je possède et tout ça. Je veux être un peu en dehors du système parce que bon, le système, faut dire ce qu'il y est. Il y a un contrôle étatique, il y a les banques et tout ça. On ne sait pas ce qui est fait, je vais dire, dans notre dos ou même sous nos yeux des fois. Là, j'ai le contrôle sur mes, euh, sur mes adresses, sur mes portefeuilles, où je mets ma monnaie, comment je la gère. C'est moi qui suis ma propre banque en fait. Là, ce qui s'invente dans l'économie euh, numérique autour des crypto-monnaies, c'est justement cette finance vivrière, la capacité de créer ses propres moyens d'existence. Moi, c'est ça que j'aime déjà dans les crypto-monnaies, c'est que ça a permis à beaucoup de réfléchir à ce qui se passait dans les banques et dans les banques centrales. C'est pour moi une sacrée victoire. Clairement, c'est une alternative radicale à l'ordre monétaire existant et donc à un monopole et à un pouvoir que certaines personnes ont actuellement euh... Sur la monnaie et là on voit bien euh, le désir de toute une communauté de se réapproprier ce bien qui finalement devrait être commun et euh, qui est la monnaie alors à la fin de cette bande-annonce tu nous dis la monnaie est un sport de combat. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer cette, cette citation ou ton, ton parallèle entre euh, la castagne et la crypto <rire> La castagne. Euh, bah, en fait, c'est un clin d'œil au, au documentaire de Pierre Carl qu'il avait, euh, qu avait fait sur, euh, sur Pierre Bourdieu. Euh, et Pierre Bourdieu avait cette formulation très célèbre « La sociologie est un sport de combat ». Et donc le, le, le titre du documentaire de Pierre Carl s'appelle comme ça. Et euh, bah oui, moi ça m'a fait, euh, j'ai eu envie de faire ça pour, euh, bah premièrement parce que j'aime bien la, la socio, j'aime bien Pierre Bourdieu, je trouve que ce qu'il écrit est assez, euh, assez, assez intéressant. Et, euh, et puis j'ai essayé de, de faire ce film un petit peu, euh, avec mes petits moyens bien sûr, parce que je ne suis pas sociologue, hein, mais de, de faire une petite enquête sociologique. C'est-à-dire que le côté enquête, c'était que j'apprenais à mesure que je faisais mes interviews, que je suivais le, le, le, le séminaire de Maël Roland sur euh, les, les crypto-monnaies, les espaces monétaires, les crises institutionnelles, etc. Donc j'apprenais beaucoup sur la monnaie avec ça. Ensuite, euh, bah, quand on interviewe des économistes comme euh, Odile Lakomsky-Laguerre, bah, on a peut-être un, un petit peu intérêt à, à savoir de quoi on parle pour lui poser des questions. ça, ah, que, c'est le euh, sujet. Exactement. Donc c'était dur. J'ai lu ses papiers de recherche, tout ça. Et puis on, on en apprend euh, euh, au fur et à mesure. Donc c'était un petit peu ça le, le côté enquête. Après, le côté sociologique, il est un peu plus, un peu plus diffus, mais euh, euh, le fait de me pencher sur Bitcoin, l'idéologie le, le, Bitcoin, et, et du coup un petit peu le côté politique, eh bien on s'aperçoit euh, à quoi sert Bitcoin vraiment. Ça, ça prend un petit peu plus de sens. On voit pour quels utilisateurs, pour, quels, pour quelles utilisations. Et donc finalement, on se, on se penche sur les, les relations sociales. Voilà, donc c'est le côté un petit peu... Euh, sociologique que j'ai essayé de mettre en, en, en exergue. Est-ce que ton avis, il a changé au fur et à mesure du tournage, qui a donc été long, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des interviews, en ce que tu pensais, avant, le sujet m'intéresse, je vais en faire un film dessus, à force de rencontrer les gens purs et durs du milieu, les gens purs et durs des milieux connexes, de l'économie connexe, de la socio et de tout ce qui tourne aux, autour de la, de la monnaie des moyens de paiement. Est-ce que voilà, ton avis a, a complètement évolué entre le avant-après et puis peut-être même maintenant que le film est diffusé avec l'actualité d'aujourd'hui Oui, évidemment, ça a changé. Déjà, euh, l'idée que j'avais euh, au début, euh, je voulais parler de la blockchain au début, et puis euh, bah, j'ai vite vu qu'il fallait plutôt parler de monnaie que de blockchain. C'est même pour ça que la première partie essaye de remettre sur les rails du protocole, pour, pour, pour dire qu'on parle d'un protocole et non pas d'une blockchain. Et euh, oui, je, bien sûr, j'ai changé d'avis. Euh, D'ailleurs, la, la, la structure du film a un petit peu évolué. C'est-à-dire Une fois que j'ai terminé mes, toutes mes interviews, je n'ai pas gardé le plan que j'avais en tête euh, au début, euh, que j quand j'ai commencé. La cinquième partie a changé. J'ai parlé de monnaie au lieu de parler des de use cases D'accord, euh, des, des cas d'usage. Des cas d'usage, pardon. <rire> Parce que ces cas d'usage, bon, tu vas peut-être, toi, évidemment, toi, t'es vachement plus geek, <rire> donc t'es vachement dans, dans, dans, dans l'actualité, tout ça. Moi, j'ai un, euh, un petit peu plus, plus en distance, donc euh, j'ai pas, pas tout, tout, toutes ces connaissances, mais je, pour moi, les cas d'usage, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, et ça reste sur de, sur de l'aspect euh, monétaire. Et, euh, et la deuxième raison, d'ailleurs, qui m'a fait euh, dire euh, la monnaie est un sport de combat, enfin, qui a fait un petit peu de sens pour moi, c'était aussi que précisément, quand Pierre Bourdieu dit la sociologie est un instrument de self-défense, eh ben, pour moi, ça a fait un lien avec Bitcoin qui est né, euh, c'est ce que j'essaie de dire dans le film d'ailleurs, qui est né pour combattre euh, ben, un système monétaire globalisé, un système financier plutôt, même euh, euh, un petit peu euh, liberticide. Mm -hmm. Donc, Bitcoin est également un instrument euh, de self-défense. C'est un petit peu comme ça que j'ai pris. Voilà, donc du coup, j'ai mis cette phrase la monnaie est un sport de combat. C'était euh, ça que ça me, fait, ça me faisait penser à tout ça, moi. Donc du coup, ce film-là, il focus l'aspect vraiment monétaire, échange d'argent, échange de valeur monétaire euh, pair à pair, mais pas tellement l'aspect blockchain dont on entend parler actuellement à toutes les sauces. Bah exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, au début, moi, j'avais cette idée de faire un, un docu sur la blockchain, et puis j'ai euh, rencontré Adli euh, Takal Bataille, qui m'a dit mais ça veut rien dire, euh, la blockchain déjà c'est les blockchains, etc. Et je me suis rendu compte que je m'étais laissé moi aussi happer par ce mot euh, blockchain sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Le, buzz y avait world, derrière c Pardon le buzzword, donc, donc, a, c les mots qui buzzent actuellement. Le buzzword, voilà, encore un bon mot français. Et, euh, et donc du coup, j'ai plutôt axé sur la crypto et, et l'aspect monétaire qui je pense c'est vraiment l'âme de Bitcoin parce que c est, c est, c est, c est, il voulait s'attaquer à un système financier et, et libérer les gens en leur donnant un petit peu plus de... de de, de, de latitude dans, dans, dans, leur, dans leur paiement sur, avec une monnaie dématérialisée. Puis de renverser ce système bancaire d'agences de notation, AAA, Lehman Brothers, crise financière de 2008. Voilà. Je, je pense que tu as vu le film The Big Short qui monte oui. montre dessus sur les, les sur Prime et les CDO. Alors CDO, hein, on voit quand tu vois The Big Short, que moi j'ai revu il n'y a pas longtemps et que tu le mets en parallèle avec les, des autres choses en trois lettres qui finissent par un O, il voilà, y, y a un certain parallélisme cyclique qu'on peut voir. Donc Maintenant, dix ans après, entre on invente un truc à trois lettres un petit peu pourri dans lequel on lève <rire> beaucoup d'argent qui finalement disparaît et on change le sigle l'année d'après et on présente un petit peu la même chose avec quelques modifications. Euh, mais on, on, on voit cet aspect quand même cyclique euh, monétaire du, du système financier qui s'empare de la, la hype du, nou, du nouveau sujet. Bah, tu peux et, regarder et, et, aussi Margin Calls si tu l'as si pas vu. D'accord, pas vu. C'est euh, sur l'histoire de de la chute d'une banque en 2008. D'accord, ça n'arrivera jamais, les banques ne déposeront jamais le bilan, je vous rappelle. C'est vraiment super marrant parce qu'il y a des amis financiers justement qui m'ont dit que ça se passe exactement comme ça. D'accord. Voilà donc du coup c'est vraiment un, un, un, une vue de l'intérieur. Est-ce que donc maintenant que cet épisode 1 est diffusé, sera diffusé, peut-être qu'avec l'envolée modeste euh, ou démesurée euh, prochaine euh, de la crypto, en tout cas pour ceux qui en suivent l'actualité, pour qui ça ne fait pas doute, mais le grand public jugera et verra. Est-ce qu'il y aura un épisode 2 Est-ce que tu voudrais tourner Est-ce que tu voudrais qu'on te donne les moyens déjà Alors les... un épisode 2, un c'est une très bonne 2. question. D'ailleurs, euh, un ami m'avait posé la même euh, à, la... À, la à la projection du Saint-André-des-Arts. Euh, un épisode 2, pourquoi pas Pourquoi pas C'est plus ou moins en projet. Alors un épisode 2, ça serait sans doute pas le même thème. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, pas le même sujet, mais peut-être le même thème, pas le même angle, très certainement. Peut-être plus axé sur les, les, les cas, cas d'usage ouais. de la blockchain, éventuellement. Et puis, le, comment les, les giants de la tech actuelle, voilà. essayent de s'approprier, de, de, se, de le phagociter de de phagociter, voilà, le, le, le sujet du Facebook Coin, du Amazon Coin, du projet Facebook Libra... On en parle pour le troisième trimestre 2019, Voilà, on n'est pas sur des choses qui se passeront en 2022-2023. Je suis profondément persuadé que l'apport de tout le monde dans les utilisations de messagerie instantanées qu'on utilise, toi et moi tous les jours, alors même pour les anti-Facebook, ils utilisent WhatsApp, pour les anti-WhatsApp, ils utilisent Telegram, ils utilisent ce que vous voulez, Viber, et choses comme ça, parce que je prépare une vidéo avec les 40 messageries connectées, il y en a pour tous les goûts, et en tout cas, je peux vous dire qu'elles sont toutes si vous, si vous regardez un petit peu, si vous fouinez un peu internet sur les starting blocks du paiement instantané, alors vous allez me dire ça me fait une belle jambe de, de payer instantanément avec mon logiciel mais ça ne paiera toujours pas mon pain. Ce qui est bien une, une question française qu'on a, j'ai tout le temps depuis que j'ai commencé la crypto, je ne peux pas payer ma baguette avec. Bah vous paierez votre baguette avec parce que quand vous poserez en sans contact chez le terminal de paiement du boulanger, ça convertira votre Facebook Coin, Amazon Coin ou ce que vous voulez euh, en euros à la volée instantanément quel que soit le pays. Euh, et Alors, ça, ça va vraiment bouleverser les choses. Bah, ça, je veux bien croire. Euh, après, la question que je me pose, moi, et que j'ai essayé de soulever dans, dans, dans mon film Protocole, c'est... On est plus est, sur le principe euh, du Bitcoin et de exactement. la décentralisation, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce qui était fait pour être une, liber une nouvelle liberté avec Bitcoin, est-ce que le fait que Amazon et Facebook qui euh, récupèrent cette idée de la, la crypto-monnaie, est-ce qu'ils ne vont pas, au contraire, eux, plus nous pomper de big data, plus nous enfermer dans, euh, dans une espèce d'espionnage de tout savoir de nous pour nous foutre des pubs ciblées sur le téléphone Est-ce qu'on va vraiment y gagner Est-ce que c'est pas euh, un petit peu euh, un dévoiement de l'idée originale de Bitcoin oui, voilà. pourquoi pas un documentaire Complètement. là -dessus. Et là, il y a un vrai sujet à creuser. Et ben, écoute, je serais ravi de... De traiter ce sujet avec toi, et puis. Et ben, bah pourquoi pas, et puis, pas, en et puis tu une fois que je l'aurai fait pour, pour qu'on en parle. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Rémi, pour cette interview. Et puis, Merci euh, de geek. allez voir la prochaine projection, que ce soit la 5, la 6, la 7. Et puis, si vous êtes une chaîne de télé, un diffuseur, un, ce que vous voulez qui puisse aider comme ça les jeunes réalisateurs, les passionnés de l'image, ceux qui ont envie de créer du contenu, qui sont passionnés, qui ont du matériel, qui se le font des fois voler. <rire> voilà, parce qu'on aurait dû tourner avec mon matériel. Et heureusement qu'on a eu du cadreur de secours de la communauté qui est venu nous aider pour cette, pour cet entretien euh, télévisuel. Euh, je te remercie euh, beaucoup pour cet échange capté. Euh, Merci pour les démarches techniques et puis pour le montage derrière, parce que nous, euh, on a, il y a un petit peu de montage pour diffuser ça très rapidement. Si euh, les petits entretiens comme ça vous plaisent, bah, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez et puis ce que vous pensez du film Protocole. Hein, euh, Rémi viendra bien évidemment lire les commentaires en dessous. N'oubliez pas le petit like qui va bien pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Et puis abonnez-vous si ce genre d'interview vous plaît. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye, bye.